Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside L'objectif de l'équipe minage a toujours été de vous mettre le plus d'informations possibles à disposition sur l'interface. Malheureusement à l'époque les ressources étant limitées, ils ont dû faire la version la plus efficace possible, et à cause de flash, cette version était non évolutive. Le passage au building block est donc le moment idéal pour une refonte de l'interface. Cette interface vous permettra de voir en temps réel ce qu'il y a dans votre soute. Et réagira également mieux à l'environnement comme lors de la présence d'une forte luminosité. En 3.12, lui streamer permettra d'additionner différents éléments d'interface et de garder des informations de vol essentielles à votre pilotage durant le minage. De plus, les consommables que vous avez équipés sont désormais eux aussi visibles. L'interface vous indiquera lesquels sont actifs et la durée restante. Un autre ajout majeur du listing de votre soute, et que les cargaisons volatiles seront immédiatement repérées en rouge pour vous indiquer la dangerosité de la cargaison. Vous n'aurez donc pas besoin d'apprendre par cœur la liste des matériaux dangereux, un seul coup d'œil vous suffira. Une fois le matériau dans votre soute, un petit affichage supplémentaire apparaîtra pour vous indiquer l'état de stabilité de la roche et un timer avant explosion. Enfin, un message vient désormais valider l'éjection du cargo volatile lorsque vous l'avez déclenché qui n'était pas le cas auparavant et pouvait parfois laisser un doute sur la bonne complétion de l'action. L'expérience de minage sera donc à l'avenir beaucoup plus abordable, plus claire et plus fluide. Ces changements s'inscrivent donc dans la continuité des améliorations des gameplays principaux. Concernant les interfaces, les nouvelles interfaces dédiées au raffinerie deck continuent de progresser et à partir de la semaine prochaine nous commencerons à avoir un aperçu des interfaces constructeurs à bord des vaisseaux. Mais en attendant, jetons un œil au Sprint Report. En perpétuelle recherche d'optimisation, l'équipe lumière s'occupe de certains vieux vaisseaux du jeu pour réduire leur consommation en ressources lumière à l'intérieur des cockpits, tout en gardant l'esthétique globale, voire même en l'améliorant. Grâce à l'expérience acquise au fil du temps, l'équipe a su réduire les coûts de chaque lampe pour parfois en augmenter le nombre allant jusqu'à pouvoir éclairer chaque bouton individuellement allant de pair avec les tableaux de bord physiques. Des lumières mal gérées peuvent parfois détourner l'attention du joueur et empêcher de voir des choses importantes. C'est pourquoi l'équipe a prévu de s'attaquer à l'un des plus gros gouffres à ressources de tous les vaisseaux, 600i. Malgré l'imposante taille du vaisseau, grâce aux nouvelles techniques de gestion des lumières, il n'a pas fallu très longtemps pour réduire la consommation du 600i de manière drastique, allant jusqu'à un facteur de 10. Cette réduction permet de mettre des sondes de capture en temps réel à travers le vaisseau pour que l'intérieur puisse réagir correctement aux lumières à l'extérieur du vaisseau. L'équipe de conception des armes a terminé le prototype d'armes non létales du constructeur Preacher, qui servira à la fois pour Squadron 42 et Star Citizen. Comme beaucoup d'armes dans le jeu, elle possédera une animation indiquant son état de chargement avant d'envoyer une décharge sur votre cible. Ce taser a été développé de pair avec le pistolet de soin de chez Cure Life. Les cartouches de sérum vous permettront de soigner tout autant les joueurs, que les PNJ. Les progrès continuent sur les nouveaux cargos volatiles. Bien que très rentables, ces trois types de marchandises seront très dangereux. Cela comprend des cargaisons sensibles au choc, certaines qui se dégraderont au fil du temps et qui vous demanderont d'aller le plus vite possible, et au contraire d'autres sensibles aux distorsions quantiques qui vous pousseront à prendre le chemin le plus long. L'équipe des effets a été occupée à l'amélioration des effets de contre-mesure, pour accompagner les changements effectués sur les missiles. Ce que vous voyez n'est évidemment pas le résultat définitif, mais permet de tester des visuels plus chargés en particules et de s'assurer que le résultat final ne soit pas trop proche du visuel d'une station en train de tirer ou des canons d'un vaisseau capital. Cela fait quelques temps maintenant que nous suivons les progrès des incendies, et comme vous pouvez le voir, les choses continuent d'avancer. Mais attention, ce que vous voyez ici est ce que l'on appelle un objectif visuel. Il s'agit en quelque sorte d'un mode ultra de l'effet sans aucune considération en termes de ressources ou de performance. Cela permet de chercher ensuite comment garder un résultat le plus proche possible tout en améliorant au maximum la consommation de ressources. Cela permet aussi de voir si de nouvelles techs ont besoin d'être développées pour améliorer la qualité visuelle. Le travail des artistes sur le carcodec étant terminé, ils sont passés au raffinerie deck arrivant en 3.12. Au cours de leurs essais, ils ont décidé d'ajouter des matériaux souples aux endroits pertinents. Vous pouvez voir un exemple ici avec ces matériaux d'isolation à l'entour des tuyaux. Nous en découvrirons plus au fil des semaines à venir. Les artistes ont également pris le temps d'améliorer une partie des épaves peuplant le Verse. De nouveaux visuels sont plus proches de ce qu'on pourrait attendre d'une vieille épave sujette aux intempéries. Les artistes profitent en général d'un moment de creux ou de l'attente d'une technologie pour un autre projet afin d'effectuer ce genre de tâches. Cela permet non seulement d'avoir une évolution constante de l'environnement, mais aussi de revaloriser du temps qui devrait être alloué à autre chose. Enfin, concernant le docking de station à vaisseau, les premiers concepts ayant été validés, les designers cherchent à définir l'emplacement des docks pour trouver le juste milieu entre l'ergonomie, l'esthétique et la distance à parcourir pour s'y rendre. Car il faut éviter de déformer l'esthétique de la station ou de rendre le trajet au dock beaucoup trop long. Les images que vous voyez sont donc des explorations d'options potentielles et absolument pas une version définitive. Et pour chaque option, le pour et le contre doivent être pesés par les différentes équipes ayant chacune leurs propres contraintes. Quoi qu'il en soit, le docking de station est en bonne voie pour faire son apparition dans Star Citizen. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés.